Bienvenue chez Bellez, ici plus de 1600 producteurs de chez nous sont chez eux. En faisant consciemment tous les jours le choix du local, nous soutenons l'économie locale, le développement durable et garantissons le circuit court. Pour vous, ce sont des produits frais et plein de saveurs. Alors goûtez à nos formidables viandes, nos fabelleux pains croustillants, nos subellines produits laitiers et nos délicieux fruits et légumes. Vivre sainement, ça commence par du local chez Bellez, du côté de la vraie vie.